Bonjour à tous. Bonjour Alors, je vais commencer par donner des instructions so, techniques. Forward, will give you some instructions. Uh, comme vous l'entendez, il y a la traduction. à vous pouvez l'entendre, il a simultaneous translation Donc, pour ceux qui souhaitent écouter so en anglais, The English translation or the English Vous devez choisir le canal anglais et éteindre uh, And you should mute the original audio. Et je vais le faire moi-même, So I do it myself now. Bonjour à tous, bienvenue à la 5 édition everybody. de, de, de, de l'Unimed Week, qui est en ligne pour les à la quatrième, je crois au quatrième webinar de cette, de cette, We de cette e Nous sommes Pour cette session qui tient beaucoup à cœur d'Unimed, nous avons le d'avoir avec nous, c'est The president of the University of Rabat, also we have a colleagues and friends network. of the Erasmus, Erasmus student the network. Uh, Costis Janidis uh, and their They are colleagues and friends because we've been collaborating uh, for one year uh, uh, with three projects. Uh, so we would like to collaborate for uh, uh, more and uh, in contact with students and student organizations. Uh, uh, also, we have here Professor Youssef Benotman that uh, focuses on uh, the integration of students uh, on the lab in the labor market. And then we have Prof uh, Mr. Uh, Mustafa Uartus and uh, Director Marcello Scalise, as I said, we decided to focus on mobility. Que porte la et related uh, issues car depuis son origine Unimed a toujours cherché à renforcer la to uh, uh, foster uh, mobility, mobility in the Mediterranean. Uh, In order to foster integration in the region, because we should we should get to know each other uh, more and more in order to respect each other The Mobility now is key in order to understand each other and build something together. So the program Erasmus+ Plus is being redefined nous avons parlé de la Of the European uh, Commission, long we long with discussed the efforts made to support international, international mobility. Uh, but it seems that we should uh, increase uh, these uh, efforts in terms of, of financing government and duration of direction of, north, direction of uh, mobility. So we think that we should so, uh, strengthen south, south south the cooperation the for the Mediterranean so region, region. For exchanges. For exchanges. So during this uh, webinar we organisation for Uh, to, uh, to to to explain uh, everybody that we would like to join forces more and more. So uh, then, we will uh, speak about the Erasmus student network that gathers a huge amount of volunteers donc les forces d'ESN thanks to our collaboration with ESN we can improve the exchange of students in Europe And important travail de européenne pour ESN is working Union to très beau projet later uh, we uh, will uh, speak about uh, the DIREMED project uh, which allowed uh, to européennes I am sorry mais the sound is not very clear It ce uh, so this project allow to to pursue 60 mobilities south-south uh, and there's an added value here That. Not only really there's mobility <inaudible> north-south <inaudible> and <inaudible> south <inaudible> north and south-south, <inaudible> <inaudible> not only <really> of <inaudible> the students <inaudible> but also of the <inaudible> academic staff, <inaudible> which is key to support <inaudible> <inaudible> international mobility. <inaudible> and then there's <inaudible> the sub-network <sublet> <inaudible> with <inaudible> the project DiRemed. <inaudible> Ceux qui à ce And Et some uh, of the people that pursue bon this project are participating in this Comme webinar. Le as Mancello said, uh, as we are not particip uh too many participants, we could keep our speeches well, quite well, short in order to have a debate at the end. I will now give the we now give the floor to Professor Bangeloon. Le microphone est switched off. Better. Voilà, c'est bon. Okay, Can you hear me now? Vous, vous m'écoutez? Okay. Bonjour uh, à tout le monde. Merci Laurence. C'est un plaisir d'être ici ce matin avec vous. Je voudrais dire bonjour à tous les participants à uh, ce et Erasmus webinaire et Erasmus qui, va, qui, qui et va se concentrer sur l'Erasmus et la mobilité. Est really Unimed, la mobilité uh, a toujours été très important pour l'Unimed Action Priority, c'est ici. Je pense que je vous remercie ici de l'Unimed Uh, e -petition, launched in december Il y a l'e-pétition d'Unimed pour soutenir, pour soutenir uh, la and, uh, mobilité et le renforcement des compétences uh, dans l'enseignement supérieur, je suis désolée, mais le son n'est pas un peu perturbé. Uh, L'Erasmus et les programmes Erasmus sont des outils fondamentaux pour la mobilité en Europe et dans la Méditerranée de la région de la Méditerranée. Cela a permis une compréhension plus profonde des différentes cultures. Pardon, mais euh, le son est coupé de temps en temps les mobilités sont personnels personnel doit être formé et soutenir de manière adéquate. Je suis désolée, mais il y a des mots je ne peux pas entendre. pas Oui, parce qu'il y a certainement qui sont pour de des raisons de la connexion et donc je vais essayer en tout cas d'interpréter ce que je sens. Selon millions d'étudiants étudiés à l'étranger. Et donc, cela démontre le potentiel énorme. Mais il y a eu des crises et des protestations dans de beaucoup des pays, dans les régions de la Méditerranée, je pense, est-ce que je suis la seule personne qui a des problèmes à écouter le professeur Panjouloun c'est parce que je suis, je suis désolée, mais il y a des problèmes de connexion oui. et certains mots sont coupés et certaines phrases, je ne peux pas entendre certains mots et certaines phrases. Je suis désolée, mais vous, vous continuez, s'il vous plaît, et je, je ferai de mon mieux pour… Je ouais, vais il, y a, essayer de... il y a des problèmes de connexion, professeur Benjelloun, mais continuez et, et Claudia va oui. essayer de, de, de… Oui, exactement, je vais faire ouais. ça. Oui, bon. Continuez. Continue. Oui, merci. Donc, il y a eu des crises et des protestations dans beaucoup des pays de la région de la Méditerranée. Et donc, l'enseignement supérieur devrait euh, montrer les autres cultures et de plus en plus pour nous permettre de comprendre l'autre. davantage. J'ai participé un premier premier à, à un dialogue interculturel international du projet DIREMED. Je pense qu'on va parler de cela davantage ce, ce matin, mais les programmes d'internationalisation concept given the current health emergency sont fondamentalement en lien avec les crises the d'hydre et aussi of your, the Unimed, the on mobility, of le course, réseau d'unimed pour la mobilité and today with 51 members there is ah. some indication of the interest 50 membres et cela démontre qu'il y a un grand intérêt pour la mobilité internationale aujourd'hui. Je suis sûr que le sous réseau va contribuer à lancer des projets de mobilité dans notre région et cela va encourager les universités à contribuer à ces projets de mobilité. By the same token, we look to the Erasmus student network. Et on va parler aussi de Erasmus student, athlete, student network qui est un modèle exceptionnel of the de mobilité. Of student activities and et, et cela peut être un modèle pour les autres organisations dans notre région qui s'occupent de la mobilité euh, nord-sud, sud-nord et sud-sud surtout. La mobilité sud-sud a -sud, euh, rencontré des difficultés majeures. Donc, je vous donne la bienvenue pour encore. Et je vous souhaite bon travail ce matin. Merci beaucoup, professeur Benjelloun. Merci beaucoup. thank you very much professor beaucoup thank uh, you very much for your Vous avez pour your uh, opening remarks. La est est You said pour que que nous that mobility is fundamental to understand alors, le, and je, je by la doing la so, we can de improve de the world where we live. Ensuite, uh, and no, no, we will, will now speak uh, about. Uh, the Erasmus yeah. Student Network, and then there will be, we will show you a video uh, regarding the DRAMAT project of last year, and then we are going to speak about the South-South cooperation, and we will hear uh, Mr. Werdus and Mr. Han are going to speak about that. And then we speak about the role of student organizations and the importance of their activities in internationalization and the support Role that they can play at the international level for international students, especially for South South mobility for students and academic staff. And then the uh, director will uh, share a vision uh, starting from the Unimed project. I will now give the floor to Costis Janidis. Thank you very much, uh, I'm Laurence. Merci beaucoup, uh, Laurence. Um, can, you, can you hear me actually? Can you uh, confirm oui, oui. that you can hear me? Yes. Okay. Oui. Uh, sorry. Uh, yes. yes, I can hear you very well. Thank you. Thank Perfect. you very much. Perfect. Thank you. Okay. okay. okay. okay. So I'll, I'll continue. Um, um, uh, bon. Many thanks from uh, the Erasmus Network beaucoup. that you have uh, invited us again uh, in uh, one, uh, one session invité. together with uh, UNIMED, uh, uh, with the member section. universities of uh, UNIMED and also friends of UNIMED. So today we want to, uh, to present you um, our organization and Maintenant, what exactly we're doing in order to support international students, but vous also vous to foster uh, intercultural understanding le, among young people uh, in uh, the today's intercultural world. Intercultural uh, I will, we have prepared uh, one uh, presentation. I will share it with you just one moment. Yes, okay. Donc, I hope you can see vous now the vous presentation. Vous bien. Um, so very quickly, since donc, we très don't très have so much time and we want to give you space for discussion. Um, the Erasmus uh, Student uh, Network, I will explain you a little bit donc, the, the activities that, that uh, uh, we are doing. So basically, we are one of the largest, uh, largest uh, uh, student uh, uh, organizations that we are working in the field of student mobility and internationalization of higher education. We exist in 42, Uh, countries and we have around 520 local associations in more than 1,000 higher education institutions. So uh, I, I wanted to say also that ESN was born back in uh, 1989, so we are almost 31 years old, um, and it was founded by the first students who went abroad on Erasmus uh, 31 years ago. And the purpose of it, it was to provide space and cultural uh, understanding among uh, international students. Um, You can see here the map of, the, of our organization. So basically at the moment, we are based only within the European higher education area. But we are working for the next year to expand our membership also outside. Um, and mostly we want to um, to continue and establish our presence uh, in uh, the uh, South Mediterranean region. Since uh, there are a lot of mobilities between uh, both, uh, both uh, regions, we believe that it is very important about Students donc, and provide um, uh, student uh, engagement through, uh, through organizations like TSM. Um, we have currently around 15,000 uh, members. Eh, so, basically, those members are alumni of uh, exchange bref, programs, not only Erasmus, but any program other program chan, international students uh, uh, plus or plus any other exchange program, program, program that exists out there. Program and program we support more than 350,000 international students every year. We work in three levels, so in the local, national and international niveau, level, local, national, as a european uh, uh, uh, so an organization, and an the main uh, fields that we are working with are those uh, education and youth, culture, social inclusion, health and being, skills and environmental uh, sustainability. And so mainly every event that we are doing for students, we are trying to touch upon these six areas and empower students through these activities. Uh, one of our, our main values uh, is unity uh, in diversity, un as I said before, we, we have so many members from different countries. we support international students that they are coming to Europe from all over the world, uh, so uh, we are trying to foster this kind of diversity. Uh, Um, provenant of, uh, de diversité et de l'Europe nous allons en être unique. Et nous allons la société, uh, de la société. Uh, Grâce uh, aux Et bien nous allons en sorte que l'on puisse faire en sorte que l'on puisse faire que l'on puisse faire en sorte que l'on puisse faire en the que And we want to strengthen this, uh, et nous this, uh, voulons generation. renforcer cette génération. Um. The This is a type of uh, some types of activities that we're organizing. Et so basically, one local association of PSN for the university and for the students is this, this activities here, the, uh, an example of activities. So basically, we can organize exemples, uh, welcome weeks. So when exemple, the international students come uh, to the university in the first days, we can uh, des welcome des them together et with et your international relations, relations office or the university authorities. We can organize cultural activities to integrate in the local de culturelle we are also pour supporting students in order to find accommodation. Locale, uh, we um, related to uh, to exchanging uh, uh, cultural understanding. So, for example, uh, language cafes. Euh, we also exemple, organizing trips uh, to different café, cities in the country des so, des so, so for the students to to, to be aware of the, uh, the culture of the country that they are studying. And of course we mobility among among the students. about Uh, en soutenir les étudiants, uh, uh, uh, uh, uh, c'est uh, aussi donner l'espace et la motivation aux étudiants pour aller à l'étranger. je vois que nous avons des questions dans le chat. Je vais juste vérifier le sound. sound okay. Est-ce que maintenant vous m'écoutez bien J'espère uh, yeah, uh, uh, no? que tout yes, le monde yes, peut yes, m'écouter. Ok, ok, good. Merci Then I bon, continue. Donc je vais continuer. Um Now, uh, when it comes to uh, to the, I'm, I'm going to continue with activities that we're organizing. So, Donc, qui uh, qui we have one of uh, our programs which is called Social Erasmus, and through program this program, we trying to engage international Arasms students within the et local society. Nous uh, so, we're trying to les, engage les them in various uh, activities in order to to be volunteers themselves. And through this, we are trying to improve the society and support and support, société, not only the students, but also the locals and, that, and tackle any cha uh, challenges that they may have. A, so you can see an example of the um, of, si of the, of the impact of those activities. Fait, uh, you can, can see that a in a one year, 2018 year, 2019, que 2019 que we organized 1,219 activities, and there were more than 86,000 people involved. We engaged 2,500 almost ESL volunteers. Et uh, in the, all these activities, there were, there took part 18,500 uh, international et students. A, um, here, you can see the, the the, um, the number of the Erasmus+ visits that we organized. Participer. So basically, with Erasmus+ we are trying to, to bring international students together with locals in the schools in order to uh, to promote mobility to young pu uh, pupils, but also to make them understand how they can et nous avons ici plus de 10 000 étudiants euh, locaux. Et ces chiffres sont venus de toute l'Europe where our et um, uh, members je vous explain. chiffres. Uh, and de yeah, you de l'Europe that for Erasmus et oui, School's activities we involve uh, 438 hundred and et more than one thousand pour students. Et and uh, why we are doing this in order to uh, to build cela? competencies for see here, for example, that the main motivation for them is to interact tout, more with locals. So the international students, they really like when, schools, locales, when they go to schools, when they go to local, malé, uh, to local écoles, um, centers to talk with young people, when they are volunteering to, to support gens, the elderly, pour, and so, uh, so on. So they want to interact with uh, in the local uh, society. And this is the main motivation for de, them. And of course, there are other motivators that you can see in this slide. But I'm going to skip it for now, but we will keep you the presentation later on. Mais, euh, je vais, uh here are je vais, the, the skills that analyser, the uh students ta... they get. Uh, so you can see intercultural understanding and transcultural Donc, competencies, euh, intercultural communication skills, citizency and um, project and activity management. This is just an example of the skills culturelle. that students can uh, uh can receive with the activities that we are organizing through uh through our network. Activités. Uh moving on to another type of activity, Donc, this y is the body, y body y system. Basically, through the body system, we are trying d acquen d acquen to, to bring together cherchou... one international student with one local, uh, so the local student to be the, the internationaux mentor internationaux of the international, doit international doit one. So imagine, for local example, local that we have a student from Europe that goes to Morocco, and probably it, it is for this student the first time going to this country, so probably the student doesn't know anything. So the local student, what can do is to go from, for example, to pick the international student from the airport et or from, from the bus and so help the or who have problems with uh, the in, in this this and be basically the friend of, of this international student à, à uh, and um, this helps a lot for the students to become more comfortable because they know that already from the first days when they go to another country they have a friend to count on. We are also organizing a lot of raising awareness activities and We are trying to, uh, to, to make our events to fit for, for all uh, for our students, and especially for students uh, with disabilities. So through the accessibility program that we have, uh, we are trying to, aim to foster uh, more inclusion, especially for students with disabilities. Um, and we are, as I mentioned before, we are trying to uh, promote mobility. And this, we are doing this by organizing uh, activities together with the university, with international relations office, made, also maybe with the municipality, in order to, uh, to promote uh, this kind of mobility opportunities for young people in your country and uh, Moreover, apart from the activities, we are also et involved après, in the policy level, so we're trying to make the Neurons Plus si Program more inclusive. We are fighting for more uh, budget in the Neurons Plus Program together with UNIMED we have made uh we made a lot of efforts to push the European Commission and other stakeholders on a to, uh, Europe, to give more opportunities uh, for young people European and we're trying to make uh, the program uh, better Et in terms of uh, bureaucratic procedures and uh, administration. Procedure this, is bureaucratic bureaucratic amministration. Amministration. this is why we have involved many projects related to localisation. Uh, here for example we have the Rams without paper, exemple, but uh there are other examples like the Rams where we are trying This, uh, this, uh, this application, for, uh, est une application with the Commission, une appli. so for the students in the future, they can, can choose to go on Erasmus by using only their mobile phone. So et choisir, we want to make everything very, very easy for students and to not be demotivated because of the difficulty leur of pour going, uh, on Donc, nous de This is the Erasmus c'est This is where students they can find internship opportunities to their c'est quelque chose que les universités peuvent utiliser pour promouvoir les étudiants et pour les carrières l'année passée à travers cette plateforme, Um, in order to, to do it through their own au uh, And now, uh, I just uh, try to present you the the general activities uh, that we are doing in the As I said, basically, we exist only in the 42 uh, countries in the European higher education area, but we are also striving and we are working to open our borders more to the South Mediterranean uh, region. Currently, we are supporting students From Southern je coming to et Europe, et but not à versa. Et and here, et I will pass et now nous cherchons d'établir et renforcer la coopération avec les parties prenantes qui, sont, qui euh, sont actives de la région de la Méditerranée et nous soutenons les étudiants euh, de la sud, du sud de la Méditerranée dans les échanges en Europe et nous invitons les étudiants du sud de la Méditerranée euh, aux événements de euh, S c'est uh, est là last quelque year. chose qu'on a, a more about lancé l'année um, uh, passée nous cherchons de renforcer les capacités uh, uh, uh, pour les étudiants et pour les organisations des étudiants. Et, et maintenant, uh, nous travaillons events, avec Laurence uh, pour organiser uh, certains, uh, uh, certains uh, événements uh, en ligne pour certains étudiants au Maroc. Uh, then the and et of local nous soutenons la création et le développement des organisations so, d'étudiants locales. locales. Et naturellement, nous voulons partager l'expertise et apprendre l'un des l'autre. So, um, As you understood, we are also uh, cooperating quite closely nous with uh, UNIMED. We actually signed UNIMED. a memorandum of understanding, nous which not un memorandum uh, officially our cooperation, at the UNIMED week last year. So it has been uh, a bit more than la more la year we have been working together, passée. and the cooperation has been very so so um, moment. Then I can also mention that we started cooperating uh, with UFM, the UFM on the with um Also, since last year, we have also been working with the union for the Mediterranean. C'est l'Union de la Méditerranée et on a signé un mémorandum de compréhension um, aussi. Je peux parler maintenant of students de la participation des étudiants des région de la Méditerranée aux plateformes régionales. Ce sont des événements régionaux. L'année passée, pour la première fois, nous avons invité des étudiants de la région du Sud et de la Méditerranée. Il y a eu 13 étudiants du, Care. du Care. sud yes. de la méditerranée Then, uh, dans cette diapo, vous pouvez voir les photos des um, deux événements qu'on qu a tenus au Maroc l'année passée. We had first, um, Plus Caravan, as we Il y it, a eu avant uh, tout la caravane Erasmus+, Erasmus uh, avec des volontaires, um, et uh, on, a on a organisé uh, cela uh, dans plusieurs villes au Maroc. Pour parler des opportunités de l'Erasmus, et au mois de décembre, il y a eu un, un autre événement pour renforcer les capacités au Maroc à propos de l'Erasmus pour le réseau et Erasmus et Maroc. Pour conclure, uh, je voudrais seulement the vous parler project, de ce projet qu qui s'appelle William uh, pour le renforcement des capacités de l'enseignement supérieur avec uh, so l'Université d'Israël. On a partners. impliqué and les universités israéliennes so uh, pour renforcer l'internationalisation de leur pays. Et en même temps, je peux aussi mentionner que nous sommes ouverts à ce genre de kind of projet et qu'on veut participer à ce type de projet avec tous les pays. Donc, euh, si vous voulez lancer un projet semblable, euh, vous devez seulement nous contacter. On peut, on peut discuter de cela. Je voudrais conclure maintenant et naturellement, nous pouvons répondre à vos questions. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Costis. Thank thank you very much, Costis. Thank you very much, Marie-Celina, for your presentation. Marie-Celina, Marie de, de uh, would you like to say something? I'm sorry, I may have had some issues with the language because I was listening in English and I. Pardon, pardon, j'écoutais en anglais, mais vous parliez en français, pardon. Vous pourriez peut-être répéter ce que vous Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Je n'ai pas d'autres interventions supplémentaires, non. Do you have another presentation? No, I don't. Je n'entends plus. Je ne peux plus entendre. Désolée, non, je n'ai pas d'autres questions. J'ai des présentations J'ai partagé la présentation de Costy. Je pense que j'ai une présentation Merci, Alors, on a vu qu'il y avait déjà, so, des, on avait, on a noté sur le, le chat plusieurs, uh, plusieurs questions. Chat, Donc, je vais donner la parole. Uh, à Many people uh, have en fait, on va faire un premier petit tour de questions directement. Peut-être que nous could poser quelques questions. Nous pouvons lire quelques questions maintenant. Il y a Dr. Jamal ici. Vous avez le morning. Bonjour. Oui, très bien, on vous entend. Can you hear me? Thank you for these presentations. I would like to ask a question on the initiative organized to develop, to develop uh, your network outside the Merci. European Union. Thank you very much, Mr. Jamal. So, the question, well, yeah, okay. It, you know, the question, goes, sorry. Yeah. It concerns the activities. You, so, so, how are you going to, to extend your organization outside of the European Union? Uh, yes, okay, uh, thank, thanks a lot for the question. Merci so the organization, just to make it clear, the organization exists also beyond European Union. So we are in 42 countries, but mainly in the European higher education area. So how to expand euh, uh, the organization in South Mediterranean uh, region? This is by collaborating with you, with the universities. So we don't, don't want to bring our organization to, ordinate to uh, the South Donc, Mediterranean region. We want to build together with the students Uh, that Nous sommes en contact avec des universités de avec des étudiants de la contact avec des from de la des étudiants de la pour des and so on, des étudiants avec the de la avec de et puis, le student group, uh, group can apply to become et member après, uh, of Mais, um, But unfortunately now it's, uh, we cannot student restrictions. And we believe that by January 2021, restrictions 2021 it will be possible for de any de la student la group, group etc. Student etc. Student club or student organisation in your countries in your universities to apply to become member of And this is Merci, Costis. Je crois qu'il y avait ensuite. Merci beaucoup, Costis. Maintenant, nous avons M. Dekar. Vous avez le floor. Dr. Dekar. M. Dekar. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je me apprécié. C'est la première fois que j'ai entendu parler de l'Erasmus Student Network. Mais ma question est uh, je voudrais vous poser cette question. The sure. students at the university. So, les étudiants Erasmus dans les universités, are normalement, they, they les étudiants sont diplômés et après ils quittent les universités et so ils vont dans d'autres pays. Donc, comment pouvez-vous maintenir the vos activités uh, and, uh, avec les nouveaux étudiants et aussi maintenir so, uh, les activités you avec you les, les diplômés? Them, uh, on, on comment pouvez-vous vous restez collaborer toujours en contact et collaborer Alors, avec le reste euh, du réseau. Ça, c'est ma question. Merci. Uh, thanks a lot for for the question. Merci Indeed, question, our organization has a lot of turnover. Est, uh, so every year, de we have a lot of uh, members année, that are leaving, but we have also other qui members quitte, that are staying. De as, as I said, qui uh, basically, the organization consists uh, of uh, of students who have been on Erasmus, but then they return est, back to their country, and uh, until they finish their the study, or even later, because it's not particularly easy to be to be already an enrolled student. You they can have be member even if, uh, if you graduate from your from your uh, they uh, degree. Um, so usually they, they um, stay for two so or three years our members. But since we months, have students going on Erasmus every semester, this means that we every, every semester we have more program potential program students, students that they want to become semester. member uh, of, of, our a a of our organization. And this is how we mainly maintain our our membership. And also. So in the international level, because as I said, we have three levels. So the local, which is basically organizing activities for students, then we have the national level, because in some countries we have not only one local association, but let's say five or ten, and the national level exists to coordinate with different ten organizations to promote mobility within the country. And then in the international level, Uh, we are working more uh, in the policy uh, aspect, et, and at the international, international level, we have a headquarters here in Brussels, which is supported by uh, a secretariat of 14 people, cell, which is not volunteers; they are là, employees, and we have also a board en member of five people with which we are uh, working et professionally, et professionally here in, in in Brussels for uh, for qui, one uh, year. So, in the international level, we have this professionalism and this, you know, scope to be able to maintain the national. The qui uh, nous permettent de maintenir notre uh, uh, collaboration au trois niveaux et de survivre et d'accroître de, de, de nos activités chaque année. Merci beaucoup. Merci à toi, Costis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, questions que vous souhaiteriez poser à Wail Allez-y. You voilà. the floor. Uh, je remercie Costis et son groupe pour uh, cette présentation Thank très you very intéressante. Much. Was very uh, je vois très bien un projet. Uh, Erasmus, I can see very clearly the Erasmus Plus project uh, and capacity building project uh, son How pour aider il a des, contribute some experience in the ESN contributes to help build uh similar organizations pour in the countries of the South and to help international the, the international cooperation the international cooperation organize favorise activities and, uh, and exchanges yes, institutions. Mm -hmm. so thank you wail <laughs> Yes, thank you very much. Um, Merci beaucoup pour cette question. Comme je l'avais dit, it, uh, nous voulons le right. faire ensemble. Nous voulons collaborer avec les étudiants qui, qui sont intéressés à bâtir et uh, à construire organization une organisation d'étudiants. So et cette organisation peut devenir membre de l'EASM. Donc, in, avant tout, il faut trouver des personnes, students, des personnes uh, qui sont intéressées uh, uh, à participer, surtout des étudiants qui ont participé. De la formation de la formation de la formation de la de la formation de la dans de la formation de la formation de la formation de la formation de la formation de la formation de la formation de And we can we can have trainings together with your students, but also with your international relations formation. office. Uh, we can provide you with all the tools et, and uh, skills that you have in order to be able to build your own uh, student organization. And this is why we are collaborating with UNIMED and we have so fruitful uh, collaboration étudiants. so far c est, c est, c est because we are trying to um, to be in contact uh, with you. So this webinar today is an example of how we can can work together. So we want in cette collaboration, future to, to come Donc, dans nous euh, venir dans les pays de la Méditerranée de de de de vous et des formateurs et vous donner de les outils ou nécessaires pour I créer organisation. Organisation, à aux universités ont déjà d'étudiants Future, uh, to Donc, call to you je vous and meet invite you in à person nous inviter and discuss together on à votre to, université uh, to, to create, uh, pour uh, uh, uh, discuter uh, de uh, ce uh, type de collaboration avec les étudiants de votre université. Merci, Costis. Je pense que l'invitation est très Et Je vais juste conclure. Nous allons juste conclure. Mais on est en train peu parlé. Mais on est en train de pilote. pilot. We et un qui a été de créé, euh, et nous on essaie et donc et, et il se trouve que le président de ce réseau et marocain le est un étudiant de, de Asadi, qui est partenaire de bridges par et euh, you <laughs> in Morocco, and we would like to organize, organize a new event, which will be an online event, to, event. to present ESN and to allow the Moroccan network to speak, network speak about the state of the, the, the art, and so to support, to support the Moroccan's and to have them define the mission and to organize their activities at the three levels In order to uh, work uh, to in a complementary and beneficial way, and, this, and uh, this pilot activity, we are going to invite également les personnels des bureaux des relations internationales of international relations of c's universities in order to develop international activities and in order que les activités il les universités se servent aussi de dynamique students, and so this is what we are doing in Morocco. We are trying to do something similar in Tunisia and in Now, this is just an idea that I'm proposing now to COSIS and to all of you, if you're interested in this kind of initiative, we can organize this together with the students and ESN. As Kosti said, uh, the students should be the initiators of this collaboration. And so we would like to organize these kind of initiatives in your countries, in Jordan as well, in Palestine, if you're interested in it. We can develop this together. And then as Professor Benjamin said, later, we could have local uh, organizations uh, un projet de plus grande ampleur avec a uh, wider, wider project in you know, order to, to do something voilà, at a regional je, je level uh, une, So une, i um, try to extend the costis invitation even more <laughs> so you agree. <laughs> so, If there are no more questions, regarding yes, musical I we now propose a video a, moment, moment, a, a video regarding, regarding uh, an activity that of, we uh, organize, And it is a, a, a DMAD event. Video You're going to see in this video. I am trying to launch the video. Mais il, il marche dans ton ordinateur, hein, Lawrence. Il fonctionne. Et comment ça fait? OK. Ah, il y a un petit problème technique qu'on est de technical respondre. problem that we are trying to solve? We are trying to solve the problem. I don't see on Risque... Uh, peut-être, uh, on pourrait le présenter plus tard. Then, uh, et peut-être uh, maintenant, on va donner la parole au prochain relateur. Et uh, tandis qu'on essaie so de résoudre le problème avec la vidéo, video, uh, Il faut le Lancer avant et le partager après, peut-être. Je peux dire quelque chose tandis qu'on voit la vidéo? Non, elle Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'audio, on n'entend pas le son. Alors, il que nos mois de Zoom uh, et Even if we've been using Zoom uh, during three months, it will have some difficulties with launching the video. it would be a pity to waste time. time. So, so I will, I will really give the floor, the floor to the next speaker. Et, et ces quatre minutes de je so vous encourage you to, de rencontre et de dialogue et to à regarder le vidéo. Je vous encourage à le regarder. nous à la session. deux collègues involved dans with le, le projet project. Je pense from Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, vous Donc, morning, well? yes. Donc Je vais partager ma présentation Je voudrais partager ma présentation si vous mm -hmm. Donc, votre me so. une so, très bonne transition avec mon, your mon video was a perfect Donc, transition to my presentation uh, because cet événement a lieu à Parce que cet événement a bien sûr, c'est un projet... Uh, In danger. So it is a very original project. is uh, the very unique because of its topic, uh, intercultural dialogue, uh, uh, also, all the, uh, all the novelties uh, and have the, the characteristics VT that we've uh, developed uh, over the years uh, of the project, uh, during this uh, project since uh, its uh, launch. Donc, uh, uh, in t 2016 have been significant. I would like to stations, donc, focus on, on some issues donc, uh, concerning the university. The event in the video was a very unique event which gathered many students from the Mediterranean area regarding the issue of the exchange in any possible sense, scientific, gastronomic and it gathered more than 120 participants, students, students, teachers, professors, professors, professors civil society. And clearly, that was a celebration of this topic of, of uh, cultural exchange. Then there's been a, a local second event so regarding the university. And we focus on the different kind of mobilities of students and of uh, the staff and we discussed how to manage mobility and we uh, discussed various good practices which could lay the foundations uh, for New strategies, strategies of uh, cooperation and management different at the different levels. levels. So, now let, let us look at our assessment of this mobility. So, we have see that uh, uh, there's a uh, strong interest uh, projet, for South-South uh, exchange. So we should experiment this kind of limite, exchange. Peut, and sure, so we could uh, uh, uh, understand uh, how we can et encourage et students to participate in, uh, in uh, this exchange in this kind of uh, mobility. So, uh, so uh, we should uh, understand uh, what kind uh, of support we can provide. At the beginning, it was a bit hard to convince uh, students uh, uh, to participate in South-South exchanges, -south south -south because normally, there's a, a uh, South-North mobility uh, that uh, is uh, more popular, but uh, over time, we managed to uh, increase uh, the interest in South-South aussi -south So what are the unique features des donc, de mobilité is fault donc on de varier aussi le panel des spécialités mais so de more uh, diverse because the staff is involved too we're talking about technologies, uh, but, uh, but also other disciplines such as administration, uh, international uh, relations internationales international, uh, international economy, relations le tourisme. tourism, faire profiter l'ensemble des composantes bien sûr des de All de, the members uh, de, of de de the university can take advantage, advantage of these mobilities. So it was a challenge. Uh, uh, also, uh, uh, uh, uh, it was a challenge because promoting south-south exchanging was a novelty. Uh, de, de, de Uh, Donc, of the project, uh, called DIREMAD. Another other innovation is the mobility We decided to extend this project to to. to, to Other, kind, other kinds a, of beneficiaries that are not only universities. Uh, so we decided to, to involve two students, students, one from Tunisia, one from Morocco, and two un companies, one from Tunisia, one from Morocco, and they participated in this project, which uh, involved uh, universities uh, uh, and companies. Uh, so this kind of mobility, mobility. C'est une uh, que ce soit dans it, la rive uh, nord it, it ou to la rive sud du Maroc, on so, un peu uh, entre les deux rives et uh, uh, au niveau uh, de, et, these two posts, du maghreb. Donc, uh, et on ne dit company. pourquoi pas uh, exploiter uh, ce mouvement et expérimenter de la même chose mais plutôt au niveau au niveau donc que ce soit les deux universités que ce soit les deux entreprises so, uh, so kind of ils ont des un two le le le universities le but d'expérience professors have participated in this project, there are some key words such as learning, culture, mindset, culture, lifestyle, uh, the difference, uh, the the richness of experience and the exchanges, South-South collaboration, uh, collaboration, the good practices and culture, these are the key words that the show the spirit of, of we DIRMED. This is what we pursued. We what we promoted mobilités uh, different mobility with different in a uh, region uh, And donc, et with bestes, par of uh, de Vous pouvez quelques photos. Vous pouvez voir de ces mobilités. Vous pouvez voir que nous ne concentrons pas seulement la science, mais so well uh, y a Ce genre de mobilité, c'est ce Les gens peuvent prendre de toutes de formes de culture. Unimed has helped us greatly in this project, so thank you very much for making this project a success. Thank you, Laurent. Merci à vous, Professor Wardouz. But you have for the for the mise en place des des mobilités, tout le travail a été fait par vous, by your university, and it's the bulk of the work, so we have to thank you, as Michel has said. À mettre en place, comme, comme vous dit aussi, some pour des abilities have been quite, quite challenging because, say, because uh, some uh, students were not uh, really motivated, uh, motivated, uh, motivated uh, to participate uh, in some, uh, some uh, abilities uh, in Algeria uh, and in Tunisia, for uh, et, example, le uh, at the beginning. Uh, but th but uh, thanks to work, uh this project was a real uh, success, uh, success uh, and I think uh, that uh, everybody uh, was uh positively uh, surprised by uh these projects. Des, des, des uh, on the uh, URMAT website, uh, there's uh, lots of material that you can look at. Uh, and so you promoted South South uh, uh, exchanges uh, in addition to North South exchanges. Uh, and also you promoted a North, um, so the, the, the, the, the exchange from the North to the South, which is quite a novelty as well. Uh, I think that shows that this kind of project was a, a huge success. Professor Osman, merci, you merci, have the floor. Uh, thank you very much. Uh, thank you. I would like to di thank di everybody. Uh, IMED, uh, I would like to thank UNIMED that allowed us to, to share, uh, share our experience and our re represent, re -represent uh, our university in this webinar. Bon? Can you hear me well? Yes. Donc yes. euh, c'était uh, une opportunité uh, that déjà de participer Just uh, à to ce webinaire qui uh, joue ensemble. Uh, student, uh, that gathers, uh, Erasmus Student Network et le projet Erasmus Student Network uh, uh, important. Uh, disons, uh, idée cette opportunité so, vient uh, l'idée de développer we'll, uh, le côté uh, culturel. The Uh, dans and les the mobilités. human aspects uh, Donc, uh, of the big game. So as you know, savent, uh, all partners et le développé la mobilité des étudiants et des universités, la montée des la montée des compétences, la la recherche et la la The the European and Arab countries, uh, Unimed has eh bien, been very smart uh, and very successful uh, when it decided to orient mobility towards the cultural donc, and intercultural aspects. Uh, so there have been exchanges uh, of students, of, of professors and administrative staff, project, administration staff, not only uh, around uh, the DINEMED project, uh, which targets internationalization, Modernisation and modernisation et modernisation international, et niveau développement de la coopération ce soit sud, nord nord, sud, sud, sud, le sud, sud, le sud, of so, mobility. mobility, so that is incredibly important. That is the fundamental axis of our activity. So there are also other, other axes. First of all, the development of the south-south mobility, which is very important. And then the another axis is developing intercultural, intercultural, uh, intercultural exchanges and dialogue. Dans le contexte actuel, donc, dans le contexte de la geographie et de la nous devrions renforcer les valeurs universelles, les uh, valeurs uh, de la uh, paix, la tolérance, la paix, l'exchange, dialogue. Exchange, uh, Intercultural dialogue and de, diversity de, de, de, de culture, of language, culture, uh, religion. religion. There is so there is always something that we can et, uh, share as human beings. Uh, Agir so we should always reflect upon that and act, that, take action in that sense, and we should share donc the idea of the Mediterranean culture, because we share so much from, from the cultural and geographic and the historic reasons. Uh, As Professor Mustapha uh, said, this uh, project was incredibly étaient, successful, and the, there, uh, there are uh, six partner uh, countries uh, from uh, Europe, and Europe, Europe and Maghreb, and, and the six partners, il y aura des, livrables, donc, uh, des conventions à la fin hardness, et deux grands événements. Uh, le premier a été okay, déjà a a convention organisé and we've had two Le second, normalement, uh, ça aurait été au mois d'Avril, mais le confinement et uh, le COVID-19, mais parce que mesures de distanciation sociale, nous espérons que nous organiser en octobre. In Tunis. Donc euh, deux grands événements, euh, so large events, uh, des conventions et uh, uh, uh, the conventions uh, de formations, de, formation, de, uh, de contacts et d'activités culturelles uh, entre les étudiants. Uh, uh, uh, donc le uh, uh, uh, développement de mobilité, et uh, les services et les impacts uh, de ce projet. partager le projet. Maintenant, je partager mon écran avec vous pour vous montrer quelques I am trying to share my screen bon, with you. Le, le chiffre, le, uh, can, mobilité, because they would like to show you bon. the figures regarding mobility. Can you Donc, see it? Uh, so, as for. Le, le bon? oui, so, as, as for mobility, as for, uh, uh, for south-south uh, mobility, there mois. are eight uh, mobilities in four months. Ensemble. Et uh, en 37 mobilités. Pour les étudiants ou les individus qui individuals nous avons 7 uh, mobilités uh, en 3 mois et 8 jours. Uh, uh, Zéro mobilité sud-sud. Uh, but yeah, before the uh, project, in, uh, we had in, uh, almost in, uh, zero south-south uh, mobility. So you can uh, see in, uh, that this project in, uh, has in, uh, been a great success. Uh, so, uh, before uh, mobilité, so before uh, mobilité, uh, 2018 uh, and 2018, uh, there were no south-south uh, exchanges, uh, because uh, that was uh, part of our tradition uh, uh, uh, and uh, culture. Uh, but thanks to the uh, project, we've increased greatly the number of south-south mobility So of students uh, and of, of, of the academic uh, staff. So, DiREMAD uh, has brought about, about uh, roughly 15 mobilities During the first phase, uh, so I think a, that this is uh, uh, this shows that uh, this project has been incredibly effective uh, and it has strengthened uh, uh, south uh, mobility and also uh, the cultural uh, aspects uh, and intercultural aspects between the students and universities of uh, the Mediterranean uh, uh, area in uh, uh, order to give opportunity to this occasion, a Diplomatie académique, donc ce sont les universités uh, euh, le et les universités qui peuvent participer à ces exchanges et so ils peuvent avoir une meilleure ils peuvent avoir une meilleure vision, ils peuvent avoir une meilleure vision de la future. Donc, as for the DIRMED Mobility uh, General, North, uh, sud. There have been nine uh, north-south mobilities nord and et, 21 uh, 48 en tout. mobilities uh, uh, south-nord. Uh, uh, so we have 68 et mobilities uh, overall. overall, 36 uh, uh, students, uh, and 21 administrative. Uh, donc members ça c uh, of the uh, academic staff. De, uh, so these are important figures uh, for a project, uh, des, uh, pour, uh, uh, which has been developing, uh, which has uh, been pursued uh, for uh, um, a certain number of months. Le, le so it is quite uh, a new project, but it's been already very successful. Now we have the project, the Afridi project. So this shows a how Dynamite the development improved an interest in South and South South cooperation and exchanges with African universities. universities. So we built an Afridi project that is the acronym of this project, which is the name of a tribe, which uh, was based in Tunisia, and, and its name was AFRI, and this uh, had us harmonized the educational system uh, and we managed to gather uh, expertise. Pour le développement, les partenaires de ce projet, concernant l'innovation, la formation, innovation training la research and innovation, la formation, de formation, la formation, la University de formation, la formation, l'Université de, de The, of Burkina Faso and the University of uh, Madagascar, and the technical partner is the University of Perpignan, France, Africa, and then there are uh, uh, uh, the other associated partners the Ministry of Education in Tunisia, the Venture University of Tunisia, and the Chemist Council. The number of mobilities of is 76, over 906 months, the masters were 42 so, uh, and the PhD were uh, 22, and the staff involved was 12 people, so that allowed us to increase the interest towards Maghreb and African universities. Uh, toujours et on le fera toujours avec les universités européennes We always involve général, also european universities the you know the two experience et coopération uh, is experience uh, is south south cooperation and uh, african knowledge alors dire la présentation par d'autres styles. So, uh, that was my presentation. Thank you very much for your attention. En octobre, et je monsieur ici. And hi, here I'm speaking to Mr. Scalizi. Thank you. Inshallah, I think that the event in October would be a fantastic way to the project. Thank you very much for your presentation of the project. Comme vous dit, uh, uh, qui était, uh, that this capacity-building building project, project uh, uh, focusing uh, on my grab has uh, been very effective, and that allowed us to open this project, project to the rest of the African countries. Que uh, de, de, de Can I ask, ask you now? De okay, de, thank you. Uh, merci thank à you Professeur very much, Professor Werdus and Professor uh, Ottman, your uh, presentation. I would like to go to Marcello. Uh, thank you, I Merci à Laurence, je vais parler en uh, français parce que mon français n'est pas parfait, no. est pas idéal. One, et mon anglais est très italien. Peut-être que je parle all, un peu italo anglais um, I, I Donc, avant to tout, the, the je voudrais remercier tous uh, uh, uh, uh, uh, les relateurs uh, pour leur présentation, pour uh, le travail uh, qu'ils uh, font uh, au niveau international, mais aussi national voudrais souligner la raison pour laquelle I mean, tous ensemble, pas seulement UNIDEN, mais aussi ESN, le UNIMED et tous les membres des universités sont des en train de faire cela. Students, et pourquoi on s'occupe de la mobilité internationale dans différents pays system, courses, et différents systèmes d'éducation, so différentes cultures, uh, etc. Et la réponse est très simple. Pourquoi on fait ça que nous voulons internationaliser, nos so universités, nos étudiants. Mais je pense que nous devons uh, program, retourner erasmus. à la dimension originaire uh, du I programme erasmus. erasmus. Je veux dire uh, le programme Erasmus européen. Europe erasmus erasmus peut penser que, que l'Erasmus est le plus grand succès de l'Union well européenne. Uh, uh, C'est très connu. Je suis toujours surely my my que that we uh, uh, Erasmus est, babies. But now we have change ideas tous les enfants erasmus de l'Erasmus uh, on a, a, a, a, a tous un Erasmus un vie Erasmus, plus de 3 millions d'étudiants ont eu l'opportunité de participer et au programme Erasmus. de l'Erasmus et à travers l'Erasmus, on a construit la citoyenneté européenne et l'Europe maintenant les personnes vont d'un pays à l'autre, pas seulement pour étudier mais aussi pour visiter d'autres pays, euh, grâce à à leur expérience avec euh, l'Erasmus. Uh, Et maintenant, to oui, on in, essaie in, de in répéter cela avec les pays uh, du the sud de la Méditerranée. Mais l'impact maintenant est très, très limité. Have, uh, Chaque année, million, uh, 300, voilà. 300 000 personnes qui participent, personnes qui participent au programme Erasmus, Erasmus dans les pays Erasmus européens. Donc, disons, les 28 plus 5 pays. Mais la mobilité avec les pays du sud de la Méditerranée est très limitée. On parle d'environ uh, uh, uh, uh, 4 000. Uh, Uh, et et 18 000 étudiants. That in, in we have ben, en Égypte, on a 100 millions de personnes et l'université de a, a a Cairo a students, plus d'un quart uh, de million d'étudiants. Donc, on numbers. parle d'un chiffre like uh, très très uh, petit. Maintenant, that, uh, je voudrais uh, vous montrer uh, une diapo. Uh, M. Herman uh, Bernard Rios de DG Education de la BG program, vous uh, l'avez déjà vu pendant le webinaire eh, sur le programme Erasmus. Ici, vous pouvez voir les chiffres liés à la mobilité avec les pays du Sud-de-la-Méditerranée. Sud vert, vous pouvez voir la, la mobilité du Sud au uh, Nord uh, uh, et de l'autre couleur, uh, uh, uh, la mobilité du Nord vers les Sud. Comme vous pouvez le voir, The numbers are very, Vous pouvez very voir clear. que les chiffres sont très très limités. Uh, and if we want donc, si nous voulons Mediterranean construire des générations this, uh, uh, neighbor dimension among our uh, qui sure connaît les autres other cultures, other cultures de la euh de sure la Méditerranée et dans, dans les autres pays européens, ago. nous devons inviter and and les listen, étudiants to, à participer à ce type d'expérience pour uh, uh, uh, voir uh, d'autres uh, cultures, de modes de vie, Davantage. Uh, Je pense qu'on peut le uh, faire. Together. Parce que peut vivre tous ensemble. Mais il n'y a pas, pas assez d'argent parce qu'on n'a pas assez de ressources pour développer davantage genre, ce type de programme. Je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'ouvrir, la de, la de, de, de lancer ce cette de collaboration avec ESNA. Ce n'est pas seulement une pour, question d'argent, mais euh, c'est une autre chose. Il faut Commission avant tout créer la we ask that they have to do key piece and we have to make these arrangements with the and student More international than, et than les organisations des étudiants international international et internationaux et on devrait inviter, inviter les parties prenantes internationales uh, mais aussi les gouvernements nationaux on devrait in les inviter in les privilé, à investir aussi in davantage in students, dans la mobilité des étudiants staff, et des chercheurs staff. et du personnel It's aussi, et des, des professeurs. C'est y a uh, uh, le programme EU Africa, et donc, euh, euh, je me félicite avec le professeur Youssef Benotman. C'est quelque chose vraiment, uh, uh, euh, extrêmement main, important. I think importante. Mais uh, je pense the que uh, nous devrions surtout encourager la uh, mobilité dans le sud de la Méditerranée la mobilité sud-sud dans les pays méditerranéens. It's very difficult to be financed Je pense qu'il est très difficile d'être financé, financé seulement par la Commission européenne, we have the mais on a la méthode, les outils, on a l'expertise, et donc il faut nos in to invest to invest inviter nos partenaires, nos gouvernements des pays du Sud et la Méditerranée à investir avec, avec la Commission européenne, européenne pour cette économie uh, parce qu'en Europe, on a créé cette idée, une une idée une une eh dans le environnement with mobility arrive also the reconnection um, et, et, et grâce à la mobilité, cela signifie que les universités doivent collaborer pour adapter leurs, pour euh, adapter leurs cours aux autres cours à des uh, autres Erasmus universités et aux autres systèmes. Donc, le programme Erasmus pour l'Europe a, a été un programme fantastique et on ne devrait pas seulement attendre les actions de la Commission européenne, je pense que nous devions pousser un peu le gouvernement uh, à investir davantage dans ce type de domaine hein, dans ce domaine il faut il faut, ce, et il faut aussi euh, se mobiliser pour euh, pousser des uh, gouvernements à investir you know, davantage mais aussi la commission européenne uh, a investira davantage dans ce projets je suis uh, sûr que vous allez m'aider dans' cela. Uh, il y a quelques ans an on a But commencé avec une, une qui était une idée très ancienne. La euh, on lancé, l'a on lancé en 2011 la pétition la pour la génération 2011, Erasmus et méditerranéen. Et, et, 2018, et après, we en to 2018, it again on a lancé pour cela pour la encore une fois de pour la préparation, de nouveau pour la préparation de nouveau du nouveau programme Erasmus. Uh, idea, Erasmus times, on l'a dit plusieurs fois. No on, On voudrait avoir plus d'argent et plus de mobilité. You, Les chiffres que je vous ai montrés sont très limités. Least Nous avons Both besoin, besoin. At least de years, euh, 30 000 bourses au 000 au par an. From a, a to Donc il faut augmenter le nombre de personnes qui participent cette, à cette mobilité. Et on doit aussi, aussi accroître la mobilité uh, sur le sujet. The south mobility is an La mobilité absolutely important element because est un élément fondamental universities parce uh, qu'elle force the system les universités to dialogue. à collaborer et le système à dialoguer. Uh, and the experiences that we did in et les projets d'IREMED montrent qu'il n'est pas facile de faire cela, okay. mais and que c'est possible. Et il est fantastique d'écouter uh, les histoires, des expériences, des étudiants et des autres personnes qui ont participé et les étudiants du Maroc, de la Tunisie, uh, de uh, l'Algérie. That they did a great not Ils ont fait une, une expérience magnifique, pas seulement are, du point de vue universitaire, mais aussi culturel. We we that that the, the, the On pense toujours euh, que le monde arabe, arabe est monolithe, ce mais cela n'est pas le cas. Uh, il faut se comprendre side, davantage. Donc, nous cherchons à soutenir les étudiants. Uh, et il y a, a eu time time uh, le mémorandum de compréhension avec l'ASNA et le projet d'IREMED. Il y a aussi un autre projet qui vise à impliquer davantage les étudiants dans la gouvernance des pour permettre aux étudiants uh, de discuter des questions culturelles liées à notre région. Pour créer un environnement unique qui puisse influencer les politiciens et les pousser à investir dans ces programmes d'échange et de mobilité. Parce que ce n'est pas seulement une question de mobilité, c'est une question culturelle. To improve the capacity Il faut of the aussi soutenir les universités qui doivent utiliser leur argent reçu de la manière la plus efficace. Il faut aussi parler de la Méditerranée d'une manière, manière positive, parce que la narration de la Méditerranée, quelquefois, quelque euh, est négative, tandis que la nous devrions Et créer. Une narration to talk to talk plus positive et en Europe et dans la Méditerranée. Merci pour votre attention, pour m'avoir écouté. Merci, Marcello. Merci. Merci, Marcello. Est-ce que vous des questions? Are there any questions? Avec des Would you like des to discuss some issues with some of the speakers? Mais you can write those questions, questions, questions on the chat. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, si jamais le temps que vous viennent des questions, ah, si on peut essayer de lancer es la vidéo. Federica, je te me Fédérique, je plaît, ça. Are coming together to exchange ideas, to talk, and to share their uh, share their aspirations, as well as uh, trying to understand the other. De DIRMED, nous avons pu construire une image de paix, un terrain d'entente et nous avons pu cohabiter tous ensemble pour une Méditerranée plus unie. DIRMED est une expérience unique dans la vie, probablement irrepetible, mais allo stesso tempo essentielle pour spezier quelle barrière psychologique qui divident le Méditerranée. Et sans aucun doute, je vais repetir cette expérience parce qu'elle est très enrichissante, apprend beaucoup et surtout Conocer, el conocer y abrir la mente, eh, comer otros tipos de comida, eh, es muy satisfactorio a nivel personal. La mobilité est un échange d'expériences de, et de connaissances et il nous permet de découvrir d'autres cultures et traditions. Malgré nos différences, nos différentes langues, on est arrivé quand même à échanger, à se lier d'amitié, à communiquer, à parler de nos cultures et c'est ce qui nous rendait vraiment unis. Et euh, genre, Malgré on a des différences, mais ça restait quand même excellent, on, on a échangé avec euh, aucun problème. Donc, la participation à DIRMED représente pour moi un échange entre les pays méditerranéens ainsi que j'ai construit des relations entre les étudiants marocains, algériens, espagnols et français, c'est-à-dire que j'ai effectué des liens entre les étudiants du sud de la Méditerranée et la, le nord de la Méditerranée. expérience Qui va vraiment enrichir le savoir, le savoir-être, le savoir-faire de la personne. Donc, c'est vraiment une expérience que la personne doit, doit la faire bien. Par ces rencontres et par le dialogue interculturel, on peut créer le changement positif dans le bassin méditerranéen. Euh, partir de chez soi, arriver chez l'autre, se poser à une table, prendre le thé, se présenter, écouter l'autre et apprendre en oubliant tous ses préjugés, pour moi, c'est ça le respect. This is a time when understanding the other has become extremely important. This is a time when understanding the other has become a matter of life and death for this planet because of the many problems going anywhere from climate change to migrations, to uh, droughts, to uh, uh, tribal wars and so forth. It becomes very important that young people understand each other, that they understand that they can be different but at the same time that their hopes may be very similar. Echanges. Increible. Jeunesse. Dialogue. Tolerance. Opportunity. Union. projeter le c'était vraiment euh, uh, je, je vois je vois le sourire de, de, de, de tous ceux qui ont participé et on the face a monster et vous l'avez vu dans les, dans les témoignages uh, ce qui est de l'entraînement c'est ce de on a fait you can see, can see that they said that experience allowed us to fight prejudice Because first of all, we prepared uh, this uh, through virtual mobilities. So they first so actually, they they met virtually so and then they met in so person. So and they so said that they, they were, were already so friends, so friends so because they had, so had so met virtually. So so and then they had the possibility to, uh, to, uh, even to the leave part for part two weeks, two weeks or various months. Some of them just left in the country for just one month, for two months. But that was beneficial anyway. Euh, Monsieur Bernard rios euh, lors de son intervention, a dit que la rios, les, les des, des Commission européenne était en train Michel des règlements de crédit en disant qu'il fallait peut-être aussi pousser like à des de format plus court. Uh, shorter mobility, uh, because maybe this encourages even more students to leave and to participate in this project because they're not going to miss the whole semester. So that was a very interesting uh, si positive de experience. De If there are no more questions, but I think that we can give the floor again to uh, dear Professor Bangelun that is going to draw the conclusions of this meeting. This meeting. Merci Anne Laurence. Thank you very uh, much. À Laurence. Je ne sais pas si Je ne sais pas est-ce qu'il faut parler en français ou en anglais. Je ne sais je peux parler en français ou en Je peux parler en français Je peux je Okay. Yes. I want to hear you, but I want to hear myself first. Of course, yes, yes, of course. Perfect. Uh, okay, so uh, I think uh, Je pense. What, we, what we have seen today... What channel are you on? toujours, mais c'est pas grave. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui montre l'importance de la mobilité. L'internationalisation a devenu important très part importante. Of what Et la mobilité montre mm. ce que l'internationalisation peut faire? Et Michel nous a expliqué pourquoi nous on fait ça. On fait ça parce que nous voulons que nos étudiants, étudiants deviennent des citoyens, des citoyens du monde, du monde entier. Nous, nous voulons qu'ils ont une compréhension internationale. Nous voulons qu'ils soient responsables. Nous avons vu Uh, work, on a vu of both le, our le, colleagues and les, les, les efforts, uh, on a vu le travail, uh, le, le, le travail, le, le, travail le, les le, grands efforts qu'on a, a faits, mais il faut travailler davantage et ensemble, il oui, est très important de comprendre l'autre, mais aussi, il est très important de comprendre que nous sommes les mêmes de comprendre qu'on est tout le même, on, est, on se trouve dans le sud de la Méditerranée, donc il faut apprécier notre culture commune, davantage, on, on parle de la durabilité de tous les défis liés à cela, Mais les universités deviennent des leaders dans cette dynamique de la création, de la collaboration internationale. Nous pouvons être beaucoup plus efficaces que le gouvernement. Non, non, pas pouvoir. Beaucoup être. plus efficients. Nous, nous sommes, pardon, non, nous, nous sommes beaucoup plus efficients, efficaces, efficaces que le gouvernement parce que nous ne changeons pas avec le temps. Notre dynamique est une dynamique logique et intellectuelle. Donc, je peux seulement vous dire que je voudrais exprimer ma grande satisfaction pour notre travail, pour la mobilité et pour le renforcement des compétences. Et j'espère qu'on peut et, renforcer davantage nos compétences et notre collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marcello, beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marcello, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marcello, you have the floor. Allez la parole. Merci again. à Laurence. Merci, uh, uh, Laurence. To, to Merci, Je vous rencontre et je parle avec vous and, avec uh, un, immense plaisir, un immense plaisir. Je pense qu'on a parlé d'une priorité très importante pour tout le monde ici. Enfin, donc, pour ce qui concerne la mobilité, on a d'autres projets, on a, on a d'autres webinaires sur cela. Il y a un webinaire sur cela mercredi. Et après, il y a une session sur la coopération de l'Union européenne avec l'Afrique. Il y a, a d'autres webinaires qui sont liés au système universitaire de la Libye. 20 et, horizon et notre Europe sur l'avenir d'Horizon Europe. Je, je suis, ce suis certain qu'il y a des personnes uh, qui ont participé ou qui vont participer à d'autres webinaires. J'espère que je vous souhaite un, un fin de semaine splendide et je vous remercie pour avoir participé et je remercie aussi les rédacteurs. et, et je, je, je, je remercie notre ancien président qui a été le président de l'État qui est notre président pour toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être pour votre participation. Merci beaucoup. Merci professeur Benadman. Thank you merci everybody for merci your merci partic merci. for participating in this webinar. Thank you everybody. À bientôt. Si c'est et merci beaucoup <Blog2> Claudia. Et et merci Claudia. <laughs> thank, <for India. laughs> thank you, thank you, thank you. Bye oh. bye. Thank thank you. bye. Thank you. Uh, thank you. Bye bye. bye, bye. bye. bye. Goodbye. Bye. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.